On est à quelques kilomètres de Montélimar. C'est un peu une région bénie des dieux parce qu'on est à 50 km des, des crozes hermitages et compagnie, 50 km des meilleures côtes du Rhône et, et aux limites du pays de la truffe. Donc on est vraiment dans une région de goût et de pare -feuille. Je fais surtout travailler les sols pour qu'ils nourrissent l'amande. Et je travaille d'une façon raisonnée en récupérant tous les composts de mes lavandes, de mes thins et tout ça, pour, éviter, pour faire en sorte que... La, la, ce soit la terre qui nourrisse les arbres. les grands arbres, tu vois, on les taille esprit au milieu et tout ça pour les aérer, histoire que le Mistral fasse son travail. Et ça me permet d'une part de limiter les, les traitements et d'autre part de faire travailler au maximum la photosynthèse pour que le, le tout se retrouve dans le, dans le, dans le produit final, dans main, dans le goût, dans les, dans les, dans les équilibres. Hervé, j'ai surtout envie de la, la goûter cette amande. À chocolaterie de l'Opéra, ça a toujours été notre philosophie d'essayer de privilégier des matières premières qui vont permettre à nos clients de faire des réalisations qui vont surprendre le consommateur. Si on a décidé de sélectionner cette amande, c'est parce qu'elle a un goût qu'on trouve tout à fait exceptionnel, qui vient pour moi la différencier de toutes les autres amandes que j'ai pu goûter jusqu'à présent. C'est une amande qui a une très grande puissance aromatique, qui a l'effet de beaucoup de rondeur. C'est cette combinaison entre la puissance aromatique douce et cette légère amertume que j'aime bien et c'est pour ça que je trouve que c'est une amende qui va parfaitement correspondre aux attentes de nos clients. On a décidé de vous proposer un praliné qui sera un praliné avec 60% d'amende qui va mettre en avant le fruit, va très bien s'associer avec d'autres matières premières et va permettre à la fois de mettre en avant un goût d'amende mais aussi de respecter les autres matières premières avec lesquelles les professionnels vont vouloir l'associer. Donc mes clients peuvent être assurés, l'année prochaine, ils pourront voilà. avoir... Ils peuvent attaquer à, à travailler avec ton produit parce que dans la continuité, on, est, on sera bon. L'an prochain, sauf si le gel ou le climat s'en mêle, mais normalement, c'est bon. On a fait la moitié du chemin.